Bon, ok, je vais je, je vais. je vais faire la vidéo pour parler. Je vais te parler, mais je vais faire cette vidéo parce que beaucoup de femmes vont profiter de ce que j'ai à te dire. Euh, tu as trop été bête. Et même quand tu es devant mon joueur, je crois que tu n'as pas encore bien compris la leçon. Tu te maries avec un homme, tout va bien. Bon, malheureusement, la première erreur que tu as fait, c'est quand tu t'es mariée, tu t'es simple ton. Tu ne fais rien tu même si ton mari est tombé amoureux de tout début et qu'il a vu quelque chose c'est à dire ton étoile j'ai rencontré une fille l'autre jour elle me, elle me vend le ticket à l'agence et quand elle la voix de cet esprit me dit dit lui qu'elle va rencontrer un blanc et un blanc qui va y la rencontrer comme si ils vont se marier il va la prendre il va l'amener à l'eau même si ça arrive vous avez dit que pendant l'espace de temps à son étoile s'ouvre je lui parle le jour là, ça fait deux semaines. Elle me voit encore aujourd'hui Elle me dit, le jour où je lui ai dit ça, le matin de ce jour-là, un blanc est venu à son ticket pour voyager. Il a pris son numéro. Et depuis deux semaines, déjà, ils sont très sympathisés. Et le blanc est tellement cool avec elle. Et là, elle me demande mais qu'est-ce qu que je dois faire d'autre. Elle m'a dit, arrête d'être simple. Tout c'est le travail. Le mariage, c'est le travail. Quand tu vois une femme, elle est là, elle est mariée, tout est bien là. La femme la travaille Même si ton mari t'aimait au départ Le genre que tu as eu la faveur avec lui Dix ans plus tard, il a changé la vie Tu es c'est l'homme que tu as connu Et tu l'as dit ah Je veux qu'il la... qu me regarde comme il regardait avant Je veux qu'il m'aime Parce que le monde s'est passé, mais de tout Tu as d'abord un homme que lui-même D'abord il a ses propres problèmes C'est-à-dire malédiction générationnelle Il a la bonne ta non résolu, parce que généralement quand tu rencontres ce chat d'homme-là, sa mère n'a pas fait vraiment le travail sur lui. Et quand tu le rencontres, c'est peut-être que tu as jeûné, tu as fait des neuvaines, tu as... Donc ça a ouvert de telle façon que la personne-là, lui-même est libéré pour te voir. L'argent vient, tout vient. Tu te maries, tu tombes dans le confort, tu manges l'argent, tu manges, tu accouches, tu manges une cuillère, le cuit, le ventre grossit, tu oublies tout. Alors que tu n'avais pas dit de là avec la profondeur de certaines choses. La spiritualité, il hein? que parmi vous là, vous avez, il y en a parmi vous, vous achetez les produits une fois, vous faites, tu fais ton travail deux mois, après tu laisses, tu vas lire, retourner rede rede -red -re de redevenir simple vous allez lire. Toi tu as dit que quand tu as... quand tu l'as vraiment rencontré ce qui était épousé, tu avais fait des jeunes, neufaines, tu as sûrement fait des neuvaines même, ça a ouvert les choses, il t'a vu comme ça, la pam il a dit que c'est toi. Toi tu as dit que c'est toi. Vous avez sûrement fait 2, 3, 4, 5 ans de mariage heureux. Et puis à un moment, tu ne comprends plus rien. Le truc c'est que quand tu ne comprends rien, tu ne fais rien. Il y a tout ici dehors. Il y a d'abord ses propres malédictions générationnelles. Il y a sa famille qui essaie de le contrôler parce que toutes les familles ne sont pas contentes quand les hommes là vous épousent. Toutes les familles ne sont pas contentes. Tu vas voir tes soeurs, tes, be tes belles soeurs. Ah, hey, ma BS, hey, ma BS chérie. <rire> Après, tu te rends compte que tous les problèmes que vous avez, c'est parce qu'on prononce le nom d'une des soeurs à la maison. Tout, il Non, je vais demander à ma soeur. Non, va voir ma soeur, elle va te donner. Mais chérie, depuis quand c'est moi que je dois aller voir ta soeur pour qu'elle me donne l'autorisation de quelque chose Tu as dit que ce sont eux qui ont toutes les autorisations bancaires, tous les titres fonciers, toutes les procurations. Et tu es la femme. Identifiez votre propre setup et je vous ai dit qu'avant de venir me voir, asseyez-vous, faites votre examen de votre propre vie. Je ne coupe pas pour vos agents de consultation. C'est -ce que les gens venaient où me, me parler mal à cause de 25 000 chantiers que vous m'avez donné. Je préfère faire la vidéo comme ça là. 50 000 personnes regardent, ça aide 50 000 personnes. Assois-toi, tu analyses ta vie, tu vas voir que tu étais très bête et je le dis. Tu as été très bête. Tu te dit que tu vas le travail ce que tu as fait, que tu vas gêner, tu vas faire ceci. Comment me demander, est-ce que ça va sentir Est-ce que ça va ceci Ma chérie, tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore bien souffert. Je crois que tu te renvoyer à la maison, tu souffres encore même deux mois avant de venir me voir. Quand les gens peuvent te faire le mal sur vous, ils ne doutent plus, ils n'hésitent pas. Hein. Regarde, moi, tu es une belle femme comme ça, jeune. Quand je me donne le moment où tu t'es mariée, tu es encore bien jeune. Tu remets ton aussi bien jeune, beau, vous deux, beau. Pourquoi que les gens sont contents? Christelle Mandjan Jet. Moi, vos parents, eh, je suis le messager de vos parents. Donc si tu m'as vu dans ton rêve avec ta mère qui est décédée, ça ne m'étonne même pas. Avant, et je veux vous avertis, Facebook, avant d'ouvrir vos bouches pour parler contre moi. Connaissez que je ne viens pas à mon nom. Je suis venu pour libérer les gens. Et je vais les libérer. Donc, je donne une notice spéciale. Si quelqu'un m'a envoyé, et c'est tel entre vous quand vous achetez vos produits, il y a tellement de démons sur vous. Donc, quand vous demandez vos remboursements, parlez-moi gentiment, s'il vous plaît. Tu vois, quelqu'un va te donner 15 000, il va commencer à mal te parler. Donne-moi mon argent. Eh, ça, fait, ça fait combien de jours Ça fait trois jours que tu as envoyé 15 000. Oh, vraiment. L'autre me demande il dit, Oh, remboursez-moi mais Vous savez, combien On oh, rembourse ton argent, ma chérie, pas de soucis. Vous avez tellement de démons. Il y a des gens que j'imprime la photo et dépose ici, ça disparaît. Tellement t'as attaché. Tu viens, c'est moi, où tu vas mettre ça. Pas, mamie, pas. Je ne manque. Je suis saturé. Personne ne croit qu'elle est spéciale avec moi. Hein. Personne n'est spécial à mes yeux, je vous dis. Faites votre travail. Il y a des gens qui se quand touchent le téléphone que vous appelez. Ça veut dire que toi-même, tu t'es vraiment... Asseyez-vous, je mets les vidéos ici, je vais expliquer les choses pour que vous compreniez. Je donne les astuces. Allez faire, lavez-vous, priez. Jeûnez. Elle est venue, je... Tu m'énerves même. Ton mari est manipulé extrêmement. Et toi-même, tu es manipulé aussi au-dessus. Quelqu'un qui t'aimait, il dit ainsi qu'il veut te sentir. Tu passes à côté de lui, c'est comme si la peste t'était passée à côté de lui. Que tu as fait, que quoi? Soyez sage. Devenez sage. Souvent tu restes avec l'homme comme ça. Que ça, sa famille est en train de comploter les choses. Chaque fois qu'il sort, c'est fait le mettre au sol. On ne parle. Que ta femme là veut ta mort. Ta femme là, oh, on, fait, on parle, on parle dans ses oreilles chaque jour. Il commence à te détester. Un homme qui ne jurait que pas toi, ça énervait sa famille. Les gens n'ont voulu que s'ils construisent la maison, qui le donne d'abord. Il a construit la maison, tu te à ton nom. Tout, à ton nom. Ça les énerve. Tu es au milieu, tu ne connais pas. Tu ne te rends même pas compte. Lavez-vous au sel, vous allez voir. La nuit, vous allez rêver, vous allez voir les visages des gens là. Le truc, c'est que vous doutez trop de vous. Si vous suivez ce qu'elle dit, c'est comme je ne même pas à me parler. Il y a l'équipe déblocage il y a l'équipe fondation. J'ai expliqué sur YouTube à quoi ça sert. J'ai fait les kits, j'ai mis les instructions pour que... Écoutez, je ne peux pas... Si vous voyez une vidéo à 20 000 vues, dans les 20 000 personnes, là, il y a au moins 3 000 personnes qui m'ont contacté. Vous voulez qu'elles fasse comment Quelqu'un m'a dit, ouais, ça fait deux semaines que t'écris. Hein? Hein? J'ai dit, ma mère ou mon père, pardon. Si tu peux aller t'asseoir pour écouter mes vidéos, que je prends deux heures par jour pour mettre en ligne. Tu sais quoi? Donne-moi tes détails, je te, te, te, te, te renvoie tes 50 euros. Repas avec tes 50 euros de ma chance. Ceux qui ne veulent pas te faire leur coutume. J'étais au village, je suis allé faire les coutumes des gens au village. Il y a les symptômes ici que si tu es coutume, ils vont faire ça là. Ce n'est pas tout que vous dites sur Facebook ici. Quand tu arrives et teste d'abord ton esprit, je vois, je suis décepticone. Pas votre truc que vous arrivez pour, pour 50 euros comme ça, vous parler mal. Il y a des gens qui sont 600 euros. C'est une personne 1000 euros pour faire son travail. Tu viens, tu donnes 50 euros, tu ne tu, tu connais même pas. Et le travail spirituel demande l'argent. Tu arrives au village, tu te dis qu'il faut tuer ça, il faut faire ça, il faut aller là-bas, il faut faire ça. Tu vas venir, que quand tu, tu, veux, tu veux donner un petit argent, tu vas venir parler, parler, parler bizarrement. C'est pour ça que j'ai demandé est-ce que tu es prête Grâce à ma Kani, j'ai remarqué que tu étais très élégante sur ta moto. Je me rappelle bien de toi, il y avait la fronde qui traînait. Il y avait une femme qui était très élégante sur sa moto, vraiment. Comme tu es là, hein? est-ce que tu ne connais pas les coutumes au village, tu connais les coutumes je... Tu prises à moi avec le prêtre, tu sais? non Non, on passe moins Parler c'est tout. Hein Pardon, tu Quand La dernière fois où tu as fait, c'était quand Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans qu'elle est partie faire un truc au village. Ah, Seigneur Dieu. Ah. Moi, je ne pas ce qu'elle fait de vous. Hein. Tu fais cinq ans. Tu me passes au village pour faire une coutume. Souvent, tu parties au deuil. Les enterrements. Tu peux enterrer les gens qui sont à mort. Pas fait ton travail. Va, fais ta chose. Et les coutumes, quand tu fais ça, aide tes enfants toi-même. Certains de vos enfants pas, ne grandiront pas avec leur père. Parce que vous n'avez fait aucune coutume, aucun travail. C'est pas parce que tu es en Europe, c'est pas parce que tu es à Douala. Il y a des gens qui quittent de Paris, ils viennent ici, ils partent faire leurs coutumes, ils rentrent. soit mamie de là. Arrêtez d'être simple. Comme tu es ton mari là comme ça là. Chaque jour il y a des gens qui planifient pour que vous vous sépariez. Chaque jour. Merci pour ton témoignage Sultan. Bonsoir Mireille. Chaque jour il y a des gens qui veulent que vous vous sépariez. Et spirituellement on ne peut passer que quelque part qui est vide. On ne va attaquer quelqu'un qui n'est pas protégé. Parce que quand il vient, il le terrain. On voit, elle ne jeûne jamais. Elle ne prie jamais. Tu ne fais jamais rien. On arrive, on voit ta maison. Il n'y a aucune protection que tu as mis. On entre, on t'attaque la nuit. Et une semaine plus tard, les problèmes commencent à la maison. Tu dis mais ça, ça sort d'où Ça, ça torde, ça sort d'où tu as parlé, on s'était dit que ton travail, ce sera un truc de long. On a fait le travail spirituel seulement, seulement euh, euh, euh, un seul truc. -là. Genre j'ai fait... Non, tu vas commencer le mois-ci. Peut-être tu fais d'abord ton lavage, tu apprends à te laver régulièrement. Après ça maintenant, quand tu commences à te laver régulièrement, tu passes sur mon village, tu vas d'abord un truc. Quand tu fais, les ils vont te parler, ils vont te montrer que va encore faire l'autre. Après, tu... Peut-être quand tu as fait le premier, on vient de dire qu'il y a encore l'autre que tu dois faire de l'autre côté. Tu pars, tu fais. Après on dit oh, non, il fallait là-bas le salakas. Après, il fallait aller là sur tel crâne. Il fallait sur tel lieu sacré. L'autre là, c'est en fonction de chaque cas. Protégez vos mariages. Parce que sur le plan spirituel, tu as le droit d'aller te mettre. Tu parles. Parce que ton mari s'est engagé avec toi. Il y a là quelques années, il s'est mis devant tout le monde. Il a dit je prends la femme-ci. C'est sa parole-là qui l'attache maintenant. Même si plus tard, qui comme vient. Et Dieu lui-même a dit dans la Bible, dans, dans Genèse chapitre 2, que ce que l'homme a uni, que personne ne vienne se mettre au milieu. Voilà tes, voilà tes, tes accès, voilà tes pieds d'accès. J'ai un gars qui est venu ici l'autre jour, il venait de, de France. Il arrive, il me dit que la femme avec laquelle il sort, il ne croit même pas qu'elle va accepter de passer ici pour le lavage. J'ai dit que monsieur sort sa photo. Il a sorti sa photo, on a fait le, le, le lavage. On l'a lavé la photo de la femme, on l'a lavé lui-même physiquement. Il a parlé. Et tu reçois la lucidité, que ta tête la revient à toi-même. Quatre jours plus tard, il revient avec elle physiquement. Elle était cool. On l'a lavé elle-même encore. Il y a des gens avec qui vous êtes Ces personnes ont besoin que vous les aidiez en travaillant un peu sur eux. Et tu le fais avec la pureté de ton cœur. Ce n'est pas que tu ne peux pas dire que j'attache l'homme si je fais ceci. Non, au contraire. Parce que... Euh, euh, Ézéchiel chapitre 16, la Bible dit Personne n'a fait une n'a eu pitié de toi pour te faire une de ces choses. Ézéchiel 16, du verset 3, verset 7. On ne t'a pas lavé avec le sel. On ne t'a pas purifié avec de l'eau. On n'a pas coupé ton cordon ombilical pour, pour, pour enlever les origines de ton père et de ta mère sur toi. Donc tu vois un homme comme ça il est beau. Tu dis qu'il est nyomien. Mais il a plein de choses qu'il faut l'aider à faire il faut le laver. Il fallait faire un sacrifice sur lui. Certains d'avocats sont bloqués, non? Ton gars est bloqué dans un, dans un pays, il doit venir te voir depuis. Le, ses papiers sont bloqués. Tu dis, chez là, vous avez le sel, il dit, ah, tes trucs là. Ché, fais comme ça, là. Ah. Ché, il veut faire ton lavage à distance, ah. Si tu aimes ton chez là, hein? Quand il envoie l'argent, prends son argent, tu pars. Tu dis que tu intercèdes pour lui. Que si c'est n'importe où qu'on l'a attaché? Qu'on le détache. Sans compter ceux qui sont mariés avec leur mère. Il est épousé physiquement. Mais le, la, la force qui domine toute sa vie, c'est sa mère. Ou ses soeurs, il aime les soeurs comme ça. Les soeurs que quand elle parle, elle dit « Ah !» Il exécute à la lettre. À la lettre. Tu es dépassé. Que ça mon mari ça Oh, c'est ma soeur qui a dit. Elle a dit qu'elle fasse comme ça, non ah, oui je suis allé la voir non tu wandas seulement comme ça que c'est quoi ça matin midi soir elle est montée elle est descendue à la maison le matin il se lève oh je suis allé pour la voir je vais pas pour la voir premier je suis pas la voir premier je suis l'appel. et quand elle appelle tu vois son mot il y a un truc dans ton cœur qui n'aime pas tu n'aimes pas il y a quelque chose que tu n'aimes pas là dans elle mais tu ne connais pas identifier ce que c'est Il y a une autre qui m'a dit, c'est l'autre jour elle est partie chez son gars, chez la soeur de son gars, avec lui. Elle arrive d'abord, c'est la nourriture pour eux deux. Elle dit que non, laisse mon plat, je vais manger dans son plat, lui. Ah, sa baisse, elle s'est fâchée. Non, mange ton plat, il mange ça sa part. Elle dit non, tu, tu as servi beaucoup, je veux manger avec lui. La femme là, s'est fâchée. Finalement, elle a forcé la main dans le plat de l'homme là. Quand elle est à la maison le soir là, elle a eu le même mal de ventre que lui là souvent, il se plaint souvent, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et quand il vient au pays et qu'il vient le meublé, 70% du temps, c'est ça soeur qui ne peut pas pouvoir lui donner. 70% des cas, c'est elle qui ne peut pas pouvoir lui donner. Il doit mettre ces choses de manipulation là-dedans. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Parmi vous, tu peux aller acheter la chaussure de 200 euros. Tu sors ça, c'est un tu as la chaussure. On te dit qu'il y a travail spirituel à faire, tu commences à dire... Ne t'inquiète pas, tu vas lire l'heure. Tous les terrains qu'il a achetés là, tu vas te rendre compte que c'est sur le nom d'autres personnes. Tu vas lire le leur sur le calendrier chinois. Parfois, tu l'aides quand il est délivré pour épouser l'autre. Mais c'est parce que tu as été bête quand tu l'aidais. J'ai fait une vidéo sur YouTube et j'ai dit que est-ce que c'est normal de commander quelqu'un? De dire que toi, obéis-moi. Oui, c'est normal. Tu vas m'obéir. Il y a les femmes que quand je fais le lavage ici. Elle dit que, que Jean Bosco, tu vas m'obéir comme un chien. Tu vas me suivre la lettre comme un chien. Que tout ce que je dis, tu fais. Vous êtes doux. Quand on va parler sur vos maris, on commande. On dit que toi, tu vas faire ce que je dis. Toi-même la femme que légitimement, tu peux dire qu'il fait ce que tu dis, tu ne dis pas. Est-ce que tu veux être gentil Tu veux être coutoise avec les gens Tu fais la courtoisie? T'inquiète pas ma chérie. Tu vas lire Tu vas lire Ouais. Mais parce que autant as acheter les choses aux gens, acheter les terrains aux gens. Le jour où il meurt, tu n'as rien. Donc comme tu me disais que tu ne... Que tu, tu, tu, tu... Si tu es prêt pour le travail, il n'y a pas de problème. Mais si tu, tu n'es pas prêt, il n'y a pas aussi de problème. Tu passes seulement, tu continues comme ça. Toutes les personnes qui viennent me voir, tu dois être prêt à travailler. Tu dois être prêt à faire le travail. On te donne un... Je te donne un qui, tu parles, tu fais 10 jours, tu jeûnes. Tu dis tout ce qu'il y a dedans, tu parles. Tu ne viens que avec... j'ai fini la première étape, je te donne encore l'autre, tu pars, tu fais. Entre tout ça, il te lave. Tu ne viens te lave. Tu vois, ton visage va s'éclaircir si seul. Les gens qui vont vous faire du mal là, ils ne sont pas encore nés. C'est parce que vous ne connaissez pas. Ils ne sont pas encore nés. Se laver avec le sel, c'est Ça, c'est la première étape. Comment vous consolez avec ça Tu peux acheter le sel de 50, tu te laves avec, tu restes en ça, tu dis que ça va résoudre. Quelqu'un est parti tuer es le, le, un animal de 200 000 sur toi. Quelqu'un est parti sur es le marabout payer 500 000 pour te, pour te mettre à terre. Tu prends le sel de 50, tu te laves avec. Vous êtes bêtes. Vous m'écoutez. Je vous dis hoa, vous êtes bêtes endormi plus que tout et je suis la seule personne qui vous insulte moi et il n'y a pas de problème prenez seulement le sel de sang quand vous lave avec nous vous allez lire j'ai dépassé les tables où je dis pas va te laver, le sel c'est fini vous devez faire votre travail spirituel il y a des sacrifices que vous devez faire vous devez jeûner vous ne savez pas que les gens sont partis jeûner faire les 10 jours de jeûne 14 jours de jeûne sur toi bloquer. Tu vas prendre le sel de 50, tu vas te laver avec une fois par semaine. ça va te délivrer. Le monde spirituel est équitable. Sur les parties, parti, mettez un million sur toi. Le jour, tu vas mettre 999 000 francs CFA. Tu vas déposer un mille francs encore. Tu vas voir comment tes portes vont se ouvrir. Attendez, vous qui est pas arriver, vous dire. Tcham, tcham, tcham, tcham, tcham. Attends, Mais ne vous inquiétez pas. Les gens-là ne sont pas encore nés. te dis même à toi. Si je viens prier, ta porte s'est ouverte, ton mari t'a vu, il vous êtes marié. Alors qu'il y avait les embargos sur toi qui ne voulaient pas que tu te maries. Tu ne connais pas ta force. Tu vas sortir de la paresse là. Je ne suis, suis pas la mère des paresseuses. Même si il faut que tu te laves deux fois par, par mois, tu vas te laver. Si tu vas pas faire des sacrifices, tu vas partir. Même si chaque semaine, tu vas faire. Reprenez votre autorité spirituelle, s'il vous plaît. Le travail spirituel, c'est le travail. Prenez le kit de déblocage. Prenez le kit de fondation. Vous vous mettez comme ça 7 jours, vous jeûnez. Je vais ouvrir vos yeux. Les choses dont vous avez dit, vous avez laissé depuis là. Vous allez vous rappeler de ça, vous allez partir faire. Depuis 5 ans que tu es en Europe, tu n'as jamais envoyé compater les deux à la tombe de tes grands-parents. Jamais. Tu crois que qui va t'aider Qui va t'ouvrir les portes On n'a jamais lancé une poule au village pour toi. Jamais. Les choses que tu as faites depuis 2 ans, c'était même la chance. Les maladies chaque jour. Les maladies. Tantôt on dit que sur le dos, les yeux, la tête. Chaque jour tu es à l'hôpital. Tu ne... Tu ne tu. Seigneur, tu es... Soit quand vous venez, c'est vous gronde bien même d'abord. Vous n'avez pas encore assez souffert. Quand tu as au moment où tu dis que c'est bon, 10 ans il n'y pas les papiers, quatre enfants avec quatre pères différents, que c'est bon, c'est là que tu es prêt maintenant pour te battre. C'est là. Quatre fausses couches. Tu es là comme ça, là toujours c'est un peloton. C'est Laissez-vous faire votre travail spirituel, s'il vous plaît. Oh, vraiment. Normalement, tu dois rester. Si tu restes un jour, deux jours, tu attendais les finances de quelque part, ça ne vient pas. Tu attendais un paiement, ça ne passe pas. Ton mari, là, tu te parle bizarrement. Tu commences à faire une fausse couche. Non, non, non, voilà tes signes. Voilà tes signes. Voilà tes signes. Ne t'assois pas une semaine encore sans rien faire. Ne t'assois pas une semaine sans rien faire. Mon numéro, le 693, je suis allé au village et j'ai laissé ma puce, mon, mon téléphone à la maison. Donc, c'est aujourd'hui que je vais reprendre ça. Le, le WhatsApp du 680 passe, voici ça ici. Et si vous avez payé vos consultations, soyez patient avec moi. Je vais consulter quelques personnes cette nuit au téléphone. Et si vous voyez que vous êtes impatient, demandez gentiment, dites seulement ma reine, je demande gentiment que tu me rembourses, je te rembourses son argent. Ne venez pas me mal me parler à cause de 50 euros. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc vous prenez votre machin, vous partez avec. Parce que si tu vois en quelqu'un que la personne va t'aider, il y a des choses que vous ne devez même pas tenter de me dire. Je vous avertir en avance. Parce qu'elle pas ici sur Facebook, ou quelqu'un sur votre ami. les gens qui ont manqué de respect donc je devais venir me mettre m'exposer à vos mauvais esprits alors que toi tu vas venir me manquer de respect après non, il faut savoir respecter les gens qui ont prié pour vous hein. sachez respecter les gens qui se sont mis quand ils me mettent une offrande sur votre tête je me mets, tu me mets devant donc à nouveau vos bouches à peau pour mal parler de moi faites attention oh. ce que vous dites ça, va revenir sur vous je le dis cache ici là si vous portez vos malédictions, vous allez arriver dans le prochain endroit, on va vous dire que la femme que tu, la femme avant la quête, elle est sur toi-là. On va te renvoyer chez moi, tu vas me demander pardon. Voilà, continuez toujours. Bon, on va se parler demain. Bonne soirée à vous. Pour Douala, vous appelez, vous venez directement. Pas besoin de rendez-vous pour Douala, mais vous venez à partir de 14h. Parce que je fais les lavages, tous les trois jours, je fais les lavages. Je fais les lavages groupés. Donc vous, vous écrivez, on va vous donne les contacts. Les contacts, c'est sur les vidéos sur ma page. Faites l'effort d'aller chercher quand même. Mais vous aimez toujours qu'on vous donne tout. Allez sur les autres vidéos, vous cliquez, vous allez voir le numéro des représentants là-bas. Voilà. Bonne soirée à vous.